Bonjour tout le monde, c'est Chirel, toujours mes problèmes pour parler suite à l'opération de la mâchoire Je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes personnes selon les jeux ou les vidéos qu'on poste Donc euh, voilà, suite à une opération de la mâchoire, j'ai un petit peu de mal à parler euh, Donc ça s'entend, j'espère que vous me comprendrez vous savez que euh, je faisais du Sims 4 avant, j'ai arrêté euh, complètement euh, les lives ou les vidéos Sims 4 parce qu'il euh, y a eu énormément de problèmes euh, avec la communauté Sims 4 il y a de ça à peu près un an, deux ans. Et on a été beaucoup à arrêter euh, de faire des lives ou de faire des vidéos sur les Sims 4 à cause de cela. Et euh, mais ça ne m'empêche pas, comme je vous le disais, euh, de, de jouer de mon côté, euh, sans pour autant vous le partager sur ma chaîne Twitch ou euh, sur YouTube. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai annoncé ça, vous étiez assez nombreux à être déçus. Mais là, exceptionnellement, euh, je vais vous présenter euh, donc la personne que vous voyez à l'écran qui s'appelle Nymphalys. Elle a une chaîne Twitch. Vous avez le lien sur sa page YouTube que vous voyez à l'écran ici. Elle propose un nouveau challenge euh, de construction euh, avec une date bien, bien définie pour arrêter. Donc, pour euh, vous avez tous ces idées sur sa chaîne YouTube. Donc, elle vous propose de rénover une maison, ce qui est assez sympa, surtout qu'on est nombreux à aimer les rénovations. Donc, euh, pour les règles, comme vous pouvez le voir ici, je vous laisserai les lire, donc vous mettez sur pause. Pourquoi parce que mes problèmes d'élocution risquent de faire des ordres. Voilà, vous voyez, les S et les cheveux, c'est un problème. Donc, n'hésitez pas à faire ce challenge. Moi, de mon côté, évidemment, je vais le faire. Je vais essayer de le faire sur Twitch en live. Exceptionnellement, je vais me remettre en live pour ce challenge au niveau des Sims. Vous pouvez télécharger la coquille qu'elle a préparée pour tout cela. Donc, on a jusqu'au 18 juillet inclus pour le faire, et elle regardera les rénovations le 19 juillet à 10h en live, donc euh, à vous euh, de voir si ce challenge vous plaît, en tout cas euh, ce que j'apprécie beaucoup chez cette personne c'est qu'elle reste simple derrière son ordinateur, elle ne joue pas un jeu, elle n'est pas là pour attirer euh, la population pour, euh, des, à titre de bien personnel je dirais, donc voilà, voilà, j'aime ce genre de personne qui reste nature derrière leur ordinateur et euh, qui est à l'écoute de sa communauté euh, parce que franchement au niveau de sa chaîne Twitch elle prend énormément de temps à répondre aux gens et ça c'est un vrai plaisir, je lui ai dit d'ailleurs infalice, petite dédicace à toi reste comme tu es, ne change pas sur ce, on va aller directement dans le jeu, je vais vous montrer la coquille et puis moi je vais le faire personnellement en live sur Twitch bien sûr en mentionnant c'est le challenge de nymphalis il n'y a aucun problème il n'est pas question de m'attribuer ce challenge ou quoi que ce soit mais simplement de vous en faire part et n'hésitez pas à aller à vous abonner à sa chaîne youtube et à sa chaîne twitch comme ça vous connaîtrez la jeune femme en question donc on se retrouve en jeu on est en jeu donc il faut prendre un terrain 40 par 30 donc vous pourrez euh, évidemment prendre la coquille de la maison ici présente dans la galerie elle a donné tous les identifiants sur sa chaîne YouTube, comment aller chercher la coquille. Et il va falloir faire une maison VIP. Alors, je lui ai posé la question personnelle euh, de savoir ce qu'elle entendait par VIP, parce que selon les régions, évidemment, ça peut porter à confusion. Donc, c'est une maison qui doit être moderne pour des personnes qui euh, ne comptent pas leur argent à la fin du mois. Ne confondez pas le million euh, challenge avec le challenge de, de Nymphalis puisque c'est elle-même qui l'a créé. Elle n'a copié en rien le million challenge, elle n'a copié aucun challenge. Simplement, elle fait des euh, challenges comme ça, build. Elle vient d'en faire euh, un autre euh, qui se termine, qui était un challenge mini maison. Euh, donc là, il faut vraiment que la maison soit moderne. Et euh, pour... Euh, avec un budget illimité et qui donne l'apparence que les gens qui vivent dans cette maison euh, ben ne comptent pas leurs sous à la fin du mois. quoi. Donc allez-y, il va falloir vous lâcher. Une fois que c'est terminé, euh, il va falloir que vous la partagiez dans la galerie avec le hashtag euh, qu'elle vous a dit afin qu'elle puisse retrouver les constructions. Et elle donnera le nom du gagnant euh, de ce challenge le 10 juillet en live à 10h il me semble, euh, donc euh, moi je vais y participer, elle fera un cadeau, ça aussi c'est très rare parce que beaucoup créent des challenges mais n'offrent rien en échange du temps passé ou du plaisir passé etc, et euh, moi je me rappelle quand j'avais fait 2-3 challenges j'avais aussi offert des, des cadeaux, des, des packs de Sims, des jeux Sims etc... Quand je faisais des lives de tout ça. Donc voilà, je tenais à vous montrer ça. Je pense que cette personne, vous devriez la suivre. Euh, si vous aimez effectivement euh, les gens simples, nature, qui ne jouent pas de la comédie derrière leur PC. Euh, vous savez que je présente très peu euh, de challenges euh, d'autres personnes. Mis à part euh, Tournesol, Sims. Qui est une personne adorable aussi, qui est québécoise. Donc là, j'ai découvert Nymphalice. et franchement, je vous la conseille. Donc, je me suis mise sur Newcrest. Euh, j'ai pris un 40 par 30 et je vais m'y lancer en live sur Twitch de façon à ce qu'elle soit faite pour le 10 juillet. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et puis, n'hésitez pas, des bisous à Nymphalis et regarde ceci. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et pas du du challenge Sims ou autre, hein, c'est vraiment exceptionnel, donc euh, on se retrouve pour la suite des let's play etc, etc, vous connaissez le blabla, en tout cas, de gros bisous à tous et je compte sur vous pour découvrir euh, cette talentueuse streameuse autant sur Twitch que sur Youtube, bye bye